Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je, je vais euh, faire une petite note de lecture sur un livre qui est très difficile à trouver mais qui est euh, très profitable euh, spirituellement, qui est l'ouvrage « Quand Marie parle à ses enfants » euh, Donc euh, de la prophétesse Pierre-Marie ou Marie-Pierre donc c'est le. C'est un livre qui est très difficile à trouver. Moi j'ai eu la grâce de, de rencontrer une bonne personne qui, qui me l'a offert. Euh, vous voyez que sur Price Minister, il n'est pas, pas disponible. Alors moi j'ai le premier volume, je sais qu'il y en a qu'il y a deux et un deuxième volume que je n'ai malheureusement pas. Euh, et en fait, si vous voulez, c'est euh, donc cette prophétesse Pierre Marie, à euh, comment dire, une nuit euh, est rentrée en extase et a, a dicté euh, à l'aide d'un magnétophone, c'est enregistré et a, a dicté euh, des paroles de la Vierge Marie. Alors je garantis l'authenticité de, euh, de cette production, je suis sûr à 100% que c'est la, la Vierge Marie qui, qui, a, qui a permis à Marie-Pierre d'enregistrer de, euh, ses paroles, d'utiliser euh, donc Marie-Pierre comme, comme, un, comme un instrument pour porter la voix de Marie. Et alors, euh, voilà, donc je, je vais faire une petite euh, note synthétique de lecture sur ce, ce, cet ouvrage, qui est quand même... Euh, c'est un petit ouvrage de 64 pages, mais qui est quand même assez intéressant spirituellement, qui, qui est très riche spirituellement, et qu'il qu faut méditer, euh, je pense, et avoir sans cesse en tête ces euh, injonctions. Alors toujours, euh, concernant Marie-Pierre et, et, et Marie, en fait, il faut savoir que... Euh, Marie s'est présentée en tant que messagère de l'amour. Et euh, a récité les chapelets, des chapelets. Il euh, y en a, je sais pas, euh, ici sur internet, je pense qu'on peut en trouver 40, une quarantaine. Mais je crois qu'il je, enfin, je, je, je qu y a... Enfin, on m'a parlé de 60 à l'époque, mais je crois que ça continue, donc... Euh, je sais qu'à l'époque, en 2015, quand je me suis intéressé à tout ça, je sais il y avait... Euh, que Marie avait prié 20, 20 chapelets avec un auditoire en France. Vous voyez, c'est dans le Loiret, euh, du côté de, de Nantes. Donc, euh, je vous invite, enfin, je vous, je vous mettrai le lien hein, vers, vers ce site. C'est sur Gloria TV. Euh, pour prier le chapelet avec Marie. C'est vraiment une très, très grande grâce de prier le chapelet avec Marie. Et donc, euh, voilà, je vous invite à, à écouter euh, tout ça. C'est à la fois simple, mais c'est dense et c'est... Enfin, l'évangile est, est très simple. Hein. Dieu s'est révélé aux petits. Tout est extrêmement limpide, tout est extrêmement clair. Dieu... Enfin, le salut devrait être une chose assez simple, hein. Même si, même si le monde euh, est à très fort euh, contre-courant. Alors, voilà. Donc j'ai fait une petite note euh, de lecture. En fait, comme, ma méthode, c'est que, bon, le livre fait 64 pages, c'est très très court. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé toutes les, in, les injonctions de Marie. Donc tous les ordres de Marie, entre guillemets, hein, les ordres, enfin les conseils de Marie plutôt, tous les conseils de Marie, je les ai mis dans, dans cette petite note que je vais vous, vous lire. Donc, alors, il faut confier euh, la, sa journée au cœur de Marie, au cœur immaculé de Marie, au cœur douloureux et immaculé de Marie, et ne pas oublier que c'est... Notre mère à tous, c'est notre mère à tous, notre mère spirituelle à tous, qui nous a été donnée euh, par le Christ euh, à la crucifixion, sur la croix. Euh, Jésus nous a donné sa mère. Notre maman du ciel, et il faut souvent l'appeler maman, elle aime bien qu'on l'appelle maman. Il faut lui parler cœur à cœur, donc euh, comme si vraiment c'était notre mère, ou quelqu'un de très proche, une amie. Il faut tout offrir afin que rien ne soit perdu. C'est très important, cette notion d'offrande, parce que Jésus s'est offert totalement pour nous, totalement sur la croix, pour nous racheter. Et le moindre que le, la moindre des choses que, que l'on puisse faire, c'est de lui rendre l'appareil, donc tout lui offrir aussi, tout lui confier, surtout mes proches, enfin nos proches, pour qu'elles puissent euh, intervenir, et il faut aussi offrir les larmes de Marie au cœur de Jésus. Alors effectivement, il y a deux choses euh, extrêmement puissantes spirituellement dans ce monde. C'est les larmes de Marie et le sang de Jésus. Nous avons été rachetés, l'humanité a été rachetée par le sang de Jésus. Et les, et les larmes de Marie, donc si vous voulez, les, les larmes de Marie et, et le sang de Jésus ont un prix inestimable dans, dans le salut du monde. Il faut en avoir conscience. Il faut apprendre à regarder avec le cœur C'est-à-dire, en gros, euh, un, il faut regarder les, les gens avec simplicité euh, Ne voir que le bien en eux euh, Ne pas les juger, ne pas se comparer En fait, chacun, je pense que chacun euh, si, on, si, on, si on essaye de se comparer, en fait, euh, je pense que tout le monde Par rapport à moi, tout le monde est, est plus sain à un certain niveau euh, je pense que chacun euh, chacun de, de, de mes contemporains est plus saint que moi à un certain point de vue donc c'est pour ça que ça sert à rien de, de se comparer ou de, de juger les uns les autres on a tous notre chemin de, de sainteté il est différent le, le, le tout c'est d'essayer d'imiter le Christ euh, du mieux que nous pouvons, d'imiter Marie du mieux que nous pouvons alors nous pouvons aussi, euh, donc effectivement il faut, il faut essayer de voir Marie en, ou Jésus euh, en chacun ou chacune. Alors nous pouvons aussi prier le Seigneur en lui, en lui disant « Donne-moi de l'amour Seigneur ». Nous pouvons aussi prier Marie en disant « Maman Marie, mets ton cœur immaculé à la place de mon cœur afin que Jésus puisse descendre dignement en moi et que je puisse bénéficier de toutes les grâces qui me seront nécessaires pour grandir dans l'amour ». Et il faut mettre de l'amour dans tout ce que nous faisons. Alors c'est la petite voix spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'église, hein. elle est morte à 24 ans, mais elle a quand même réussi l'exploit en restant cloîtrée dans son carmel euh, de Lisieux, euh, à être patronne secondaire de la France, euh, à être docteur de l'église. Et... Euh, notamment pour sa petite voix qui est de mettre de l'amour dans absolument tout ce que nous faisons. Et il faut, imaginer Marie, le, il faut imaginer le sourire de Marie, surtout quand nous sommes dans l'affliction. Euh, il faut euh, s'offrir en sacrifice pour les prêtres afin qu'ils puissent continuer à avancer sur le droit chemin et en union avec l'évêque de Rome, donc le pape. Effectivement, les prêtres sont, sont vraiment... Euh, ont Une place euh, privilégiée. Euh, euh, la, la Vierge Marie appelle ses prê les prêtres, les prêtres, ses fils de prédilection. Et effectivement, il faut savoir que les âmes des prêtres sont tout particulièrement attaquées par les démons. Il faut savoir que si un prêtre tombe, il entraîne euh, sa, sa chute entraîne des, des centaines d'âmes avec lui. Donc c'est pour ça que les prêtres sont tout particulièrement attaqués. Euh, ce sont des, des pierres de touche, des pierres de, des pierres, des, des, des, ce sont des murs porteurs. Donc, si vous voulez, il faut vraiment euh, prier pour les prêtres, pour euh, pour la santé de l'Église, pour le, pour, le, pour le salut des âmes. Ce sont des, des pièces maîtresses et des pièces de choix pour, euh, pour l'ennemi. Alors pour ne pour ne faire qu'une personne avec Maman Marie, offrir mes souffrances aux siennes, effectivement savoir que nos souffrances sont rédemptrices c'est à dire que de même que le christ a offert ses souffrances pour notre salut il a il a il a il a versé jusqu'à la dernière goutte pour nous sauver et euh, en tant que membre du corps mystique du christ en tout cas si vous êtes baptisé en état de grâce et en union avec rome euh, vos souffrances euh, vos souffrances euh, ont une valeur rédemptrice donc une, une valeur salvatrice pour les âmes une valeur euh, de délivrance pour les âmes du purgatoire et donc c'est dans la souffrance que l'on apprend le plus il faut épouser avec amour la croix du Christ c'est pas évident mais effectivement euh, il faut voir que toutes les croix qui nous sont envoyées sont permises ou voulues par Dieu et donc euh, nous, nous devons euh, nous abandonner à elles nous devons les accepter Bien, bien humblement, bien modestement, et, et nous devons les porter euh, avec la grâce de Dieu, avec bon cœur. Alors, il faut garder un, un regard d'enfant, effectivement, un regard innocent qui ne reconnaît pas le mal, mais qui ne reconnaît que le bien, et qui ne veut voir que le bien autour de lui. Nous pouvons aussi prier euh, Marie en, en, en disant « Maman Marie, aide-moi à ouvrir mon cœur ». Et alors Marie nous dit aussi, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de silence en soi pour atteindre une perfection, pour se mettre à l'écoute de Jésus. Dans cette adoration perpétuelle, dans l'adoration, il n'est pas nécessaire de parler. Nous pouvons simplement goûter la présence de Dieu. Et effectivement, euh, donc là, Marie nous donne une petite euh, méthode pour euh, pour euh, adorer le Seigneur, donc devant le, Saint, le Très Saint Sacrement alors c'est vrai qu'il y a une méthode euh... donc là Marie nous donne la méthode contemplative hein, qui est peut-être je pense la meilleure méthode donc c'est dans le silence en, voilà c'est le garder un, un silence, un recueillement devant le très saint-sacrement sans, sans essayer de, de s'agiter dans des pensées ou même dans des prières alors c'est une méthode de prière. Après, euh, effectivement, on peut... On peut euh... Marie nous conseille de rester dans le silence, dans le recueillement. « Mon enfant, si tu t'agenouilles devant le tabernacle et si tu le regardes tout simplement, alors il se fera un échange extraordinaire entre le créateur et sa créature. C'est un miracle permanent. Aller à la source de l'amour est nécessaire pour grandir dans l'amour. » Regardez le tabernacle avec des yeux d'enfant remplis d'amour simplement, alors notre âme le parlera pour nous. Ce sera une communion entre l'âme et son Créateur. » Voilà, après je conclue par un dernier mot de Marie. « Une vie d'adoration, car effectivement nous devons faire de notre vie une louange perpétuelle à la gloire du Seigneur. » Voilà, c'est tout, tout le mal que je, que je vous souhaite. A très bientôt les amis, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.